Qu'est-ce que la matière La matière est tout autour de nous, partout dans l'univers. Elle est caractérisée par une masse et un volume. La masse se mesure avec une balance. La diversité de la matière. La matière qui nous entoure est très diverse. On peut la classer suivant différentes familles. Matière organique, c'est toute la matière issue des êtres vivants, animaux et végétaux. Matières minérales, ce sont les matières non vivantes que l'on trouve dans la nature. roches, sable, terre, eau, air. Matières plastiques, le plus souvent ces matières plastiques proviennent du pétrole. PET, polystyrène, plexiglas, PVC, polyester. Céramique et verre, ce sont des matériaux obtenus à partir de terre ou de sable cuit, verre, cristal, porcelaine, les métaux, le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc, l'argent, l'or. Propriété des matériaux on appelle matériaux l'ensemble des matières utilisées pour fabriquer des objets. Les différentes familles de matériaux ont des propriétés similaires. Par exemple, les matériaux organiques sont de mauvais conducteurs de l'électricité et de la chaleur. Les métaux, eux, conduisent l'électricité et la chaleur. On peut mélanger les métaux pour donner des alliages. Cela permet d'obtenir de nouvelles propriétés. Par exemple, l'acier est un mélange de fer et de carbone. Il a les propriétés du fer, mais est plus résistant. Les plastiques sont légers, économiques, isolants et résistants. Les céramiques et les verres sont isolants, durs, résistants, mais cassants. L'état de la matière On trouve la matière sous trois états, solide, liquide et gazeux. Ces états dépendent notamment de la température.